Beaucoup de gens pensent qu'on monte sur le bateau et qu'on traverse. Euh, non, c'est vraiment des années de préparation. <musique> moi, la course au large, c'est pas... Un... Enfin, il y a des Guadeloupéens qui ont fait des, des coups, aller une fois. Pour moi, non, c'est un parcours. Tu regardes les palmarès de la route du Rhum, ben, bon, après, il y a des pros, Il hein. y en a, ils vont gagner au bout de cinq fois d'expérience. Et moi, je suis en apprentissage. Je vous dis hein, franchement, J'apprends et c'est ça qui me plaît dans le projet du c'est que j'apprends tous les jours. Ce matin encore, j'apprenais avec mon routeur. On était en ligne, il est dans les Pyrénées, le gars. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et de progresser là-dedans. Sinon, quand qu'est-ce faire Qu'est-ce que à Casamangon Et pas venir mettre la télé en gros. C'est clair. Déjà, un grand merci à la Région Guadeloupe, à toute l'équipe. C'est un plaisir de travailler, de collaborer à avec vous et j'espère qu'on pourra faire ben, une bonne collaboration jusqu'à l'arrivée et même après parce que la, la route du Rhum il y a l'avant, il y a la course il y a l'après. Objectif, c'est vous voir à l'arrivée et moi et avoir du plaisir aussi sur l'eau et je pense que s'il y a le plaisir derrière le reste va suivre. <rire>